Salut l'internaute! Alors je t'arrête tout de suite, hein. cette casquette n'est pas du tout une tentative de style. Non, du tout, du tout. C'est un cache-misère. Hein. Mes cheveux n'ont pas voulu m'obéir aujourd'hui. Et j'ai préféré, voilà, dissimuler ce truc pour une espèce de, comment je pourrais dire, de respect entre nous, tu vois. Bref, nous approchons tranquillement des 4000 abonnés sur cette chaîne. Et les 12 et 23 septembre dernier lors des manifs parisiennes, j'ai pu avoir la joie de vous croiser en nombre Et que d'amour par des gens plus sympathiques et charmants de dehors. Ça n'a pas gâché le plaisir. C'était assez euh, non ordinaire, hein ce n'est pas ordinaire ce genre de, de, de, de situation. C'est donc extraordinaire, alors merci. Et vous êtes nombreux et nombreux m'avoir demandé une fameuse FAQ, une vidéo spéciale dans laquelle je répondrai à vos questions. Et j'avoue que jusqu'alors, j'étais pas très à l'aise avec cette idée, mais en fait, elle est pas bête du tout, et même plutôt en phase avec la direction que je souhaite faire prendre à ma chaîne. En effet, répondre à tes questions, vos questions sans détour, sans posture ni artifice, viendra servir ma position de citoyen, artiste, militant, animal, humain, engagé... Bref, de tout ce tas de trucs que je suis. Comme toi, tu l'es. On est tous un tas de trucs. Et surtout, je souhaite garder et entretenir même ce lien particulier qu'il y a entre toi et moi, entre nous ici sur cette chaîne, basé sur la sincérité depuis le départ et qui fait, je crois, la particularité de cette chaîne. Ici, on ne triche pas. Tu l'auras donc compris, l'objectif de cette FAQ n'est pas de faire de l'analyse politique comme on le fait à longueur de vidéo habituellement ici, mais de mieux se connaître en tant que personne. Et aussi de parler de la chaîne, à proprement dit, dans sa forme et son avenir, etc. Alors maintenant, c'est à toi de me poser tes questions. Et pour ce faire, deux méthodes. Directement sous cette vidéo, dans l'espace commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Et sur Facebook, attention de ne pas être dans l'espace commentaire de la vidéo partagée ailleurs, mais de la vidéo elle-même. Et deuxième méthode, beaucoup plus simple, sur Twitter. Dans les deux cas, utilise le hashtag 10 Gmail pour que je puisse retrouver facilement tes questions. Avec tout ça, je pourrais te concocter une vidéo FAQ très prochainement. D'ici là, bisous, ciao <tousse>